Un vent de cendre de Sandrine Colette, un conte de la belle et la bête revisité au goût de vin et de sang, un polar au suspense terrifiant qui vous plongera de la joie de vivre au cauchemar. Le livre débute par une scène d'accident terrible, Laure perd la vie. Dix ans plus tard, Malo et Camille, deux étudiants, viennent faire les vendanges dans le domaine viticole d'Octave et Andreas et de rescapés reclus de l'accident dont tous les villageois se méfient. Les deux étudiants travaillent, mais Malo ne supporte pas que le maître des lieux Octave, défiguré lors de l'accident, soit fasciné par sa sœur. En effet, Camille ressemble étrangement à Laure. Un jour, entre le frère et la sœur, une dispute éclate et Malo disparaît. Camille est la seule à s'inquiéter de cette disparition. Elle est persuadée qu'un malheur est arrivé à son frère. Elle va mener son enquête et trouver des indices de plus en plus inquiétants dans le domaine. Un soir, attirée par le château, elle va y pénétrer. Une première scène terrifiante, un passé trouble, l'amour d'un frère pour une sœur tous les ingrédients de ce millésime vous plongeront au creux d'un suspense glauque et angoissant. Quant à l'écriture menée tambour battant d'une poésie sauvage, elle distille le poison au fur et à mesure des phrases pour vous emporter vers le destin inexorable de Camille. Ne dit-on pas que la curiosité est un vilain défaut Devenue un grand nom du polar français, Sandrine Paulette a notamment écrit en 2013 Noeud d'acier. En 2016, elle reçoit le prix Landerneau pour son roman Juste la poussière. En 2017, elle écrit Les larmes noires sur la terre, des romans qu'il faut plutôt lire le matin si vous voulez avoir des bonnes nuits de sommeil.